C'est génial. Je, je te remercie. On pas On est parti. Ah bah ben, voilà, je juste d'avoir mon petit café qui est arrivé. Eh bien, jeudi 19 avril 2018, émission radar numéro 46, intitulée Aimer versus posséder je dirais sous-titré Zat Partout. Alors en préambule, je vais faire une petite citation d'Albert Jacquard, ce qui je pense va énerver mon ami Pierre Merajkowski, mais tant pis pour lui, il n'est pas là. Il est trop facile de stigmatiser la violence apparente, celle du casseur, de l'agresseur. N'oublions pas la, la violence sournoise installée tranquille d'un système économique qui pour produire ici de la richesse, sécrète ailleurs de la misère. Et donc, je vais signaler aussi que notre émission radar numéro 42, légitime défiance, est toujours inaccessible depuis le 15 mars 2018 et que nous n'avons aucune nouvelle de la part de l'entreprise Facebook sur le devenir de ce fichier que nous aimerions bien récupérer et pouvoir visionner et faire visionner. Voilà, et attends, je vais passer la parole à notre ami Bruno. Alors, justement, c'est un thème, un sujet très intéressant, Aimer et posséder. parce que beaucoup de gens, surtout des leaders politiques, dont nous ne citerons pas des noms, enfin, si nous les citerons, euh, confondent, mais pas seulement des leaders politiques, des gens, euh, confondent aimer et posséder, ou l'inverse d'ailleurs. Ils pensent que posséder quelqu'un, c'est de l'aimer, euh, de lui dicter sa manière de penser, de lui dicter, ou de dicter à tout un peuple leur manière de penser. Euh, de les informer mais à leur façon euh, donc je crois que pour aborder ce sujet il faudrait il faudrait définir le, les mots aimer et posséder je, je suis d'accord avec toi Et, et effectivement dans, dans posséder il y a pour moi le, la, la notion de possession et en, en, on va presque dire en démonologie euh, il y en a de posséder et il y a même certaines personnes qui aiment beaucoup, qui ont dit qu'on ne possédait pas les choses, c'était les choses qui nous possédaient. Et moi, ce que je tiens à signaler par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, si on a pris ce sujet et qu'on l'a sous-titré partout, c'est parce qu'actuellement, euh, à Notre-Dame-des-Landes, alors que le projet de plateforme aéroportuaire est abandonné, eh bien, euh, des forces de policiers, de gendarmerie, et surtout de gendarmerie, Merci interviennent extrêmement violemment depuis euh, le 9 avril dernier voilà. et donc euh, je veux parler de, de, des réactions que ça produit hors de France parce que euh, à l'intérieur de la France le, le, le petit tyran local euh, essaye de présenter ça comme quelque chose de tout à fait normal alors que c'est tout à fait illégal et que c'est vraiment d'une violence extrême et donc Christine Pratt, une amie euh, qui, euh, qui, qui va souvent aux états unis d'Amérique et qui est très proche euh, de cli Ben Ali et des Indiens Lakota, a tenu à faire part de, de cet avis justement des Indiens d'Amérique. Et voici ce qu'elle a écrit euh, le 11 avril dernier. « Des camarades étrangers ont immédiatement manifesté leur solidarité. Il n'est pas surprenant que les premiers à le faire aient été des Indiens d'Amérique et des Palestiniens. Beaucoup de leurs territoires ont été volés par les colonialistes sous prétexte que ce n'était pas des propriétés privées. Donc à personne. Donc à l'État qui pouvait le vendre à des colons ou à des entreprises privées. Et ça continue encore aujourd'hui. Donc on le voit bien, les... le Dakota Access Pipeline qui a été imposé contre le traité de Fort Laramie sur des terres indiennes qui normalement devaient rester indiennes euh, autant de fois que le soleil se lèverait et qu'il se coucherait autant de temps que l'herbe pousserait toutes ces conneries de l'homme blanc euh, et ces traités qu'il n'a jamais respectés, et eh bien pour faire passer un tube avec des produits pétroliers, et eh bien là, on détruit au bulldozer des sacrés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui eh bien, aujourd'hui, c'est pour ça que les gens de Kinlani, alors ça c'est pour Flagstaff en langue, en dîner, ils sont complètement solidaires de la zad de Notre-Dame-des-Landes et ils ont fait d'ailleurs une photographie où on peut lire, ils ont une pancarte lutter contre l'État, solidarité avec Notre-Dame-des-Landes. Et donc, je tiens à remercier notamment Clibénali et pour cette initiative, parce que sur place, aujourd'hui, devant la préfecture à Nantes. Euh, des zadistes ont déposé mais, mais des monceaux, des monceaux de, de résidus, de grenades euh, qui ont été euh, balancés, mais c'est des, des, des milliers peut-être même des dizaines de milliers de, de, de munitions et donc je, je veux parler de ça je veux parler de posséder comment, comment est-ce que, pourquoi alors que le projet d'aéroport est abandonné pourquoi ceux qui aiment la terre ceux qui, parce qu'il s'agit là quand même de, de détruire des potagers, de la permaculture et, et des lieux d'habitation collective et des lieux de travail collectif. Pourquoi là, ce qui, reçu, Pourquoi l'État veut s'imposer violemment de sa possession des, des territoires et déposséder ceux qui aiment le territoire, ceux qui le respectent. Et donc, il faut parler de cette hyper-violence. Parce que qu'est-ce que, qui sont les hyper-violents et qui sont les casseurs ben, Les casseurs, ce sont des gens qui, avec des engins de chantier, ou avec des engins blindés, on détruit des habitations et, des, et détruit des potagers. Il faut voir qu'on est au début du printemps et que quand on a un potager ou une exploitation agricole que l'on entretient et que l'on met en place depuis des années, parce qu'il faut bien voir que le Notre-Dame-des-Landes, les, les premières manifestations datent de 1967, donc 9 ans, 9 ans après euh, le coup d'état d'Alger du 13 mai 58. Hein, parce que il vaut, plutôt que de dire un an avant la bouffonnerie de mai 68, je préfère dire neuf ans après l'imposition de la dictature constitutionnelle de la Ve République, en 1967, et bien sur place, les autochtones, les gens qui vivaient, les gens qui ont des fermes depuis des générations et que l'État veut exproprier, et bien ils s'organisent et ils commencent à manifester. Ceux qui aiment la terre, ceux qui aiment Notre-Dame-des-Langes, qui maintenant devient un peu Notre-Dame-des-Luttes, donc, qu'est-ce qui se passe On utilise des grenades GLI F4. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grenade GLI F4 Est-ce est que tu sais, Bruno, ce que c'est qu'une grenade GLI F4 Non, je ne suis pas familier avec les grenades. Alors, alors qu'est-ce que c'est qu'une grenade Alors, c'est pas du tout un, un, un fruit qu'on pourrait. Ce pas une grenade à plat. Non, ce non, n'est non, pas une grenadine non plus. Ce n'est pas une grenadine pas non plus. Une grenadine, mais, bon. alors, euh, mais les armes comme ça, je ne suis pas très familier. Alors, moi, personnellement, je, je suis un fan de Jésus, et, et Jésus, il a dit « aime tes ennemis ». Et moi, je pense que pour aimer ses ennemis, il faut les connaître. Et donc, je m'intéresse à leur armement. Et donc, une grenade GLI, alors GLI pour « grenade lacrymogène instantanée ». Instantanée, comme peut-être en un certain temps fut le Banania, euh, qui avait d'ailleurs euh, sur sa boîte euh, des visuels assez euh, colonialistes. Eh bien, ce sont avant tout 25 grammes de TNT. Voilà, une grenade qu'on appelle l'acrymogène instantané, ce sont 25 grammes de TNT par grenade. Alors, le fabricant, parce que le, il y a le, le, le fabricant, il faut bien le dire, euh, c'est la SEA Alsetec. alors c'est la SEA pour Société d'armement et d'études, donc ce sont les gens qui se font des nouilles en corps euh, quand, on, euh, quand on expulse violemment des militants non violents et qu'on détruit des potagers et des, et des lieux d'habitation collective. Eh bien ces grenades, quand elles explosent, les 25 grammes de TNT propulsent les parties plastiques et métalliques de l'engin à grande vitesse, et donc ça pénètre les chairs. Et ce, ce genre de grenade, si vous la prenez dans le cou, et eh bien effectivement, elle peut être mortelle. Mais le fabricant dit non, ça ne projette rien. C'est-à-dire que c'est un 25 grammes de TNT qui ne projette rien, et surtout pas quand elle tombe par terre les cailloux. Moi, j'ai vu des photographies et des vidéos de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. et Je peux vous dire qu'il y a une photographie qui est assez superbe, où on voit la grenade, elle explose au sol, et on voit les projections. Et là, visiblement, oui, est, elle est tombée au milieu de journalistes qui, qui essayent de se protéger et qui, qui s'enfuient. Mais voilà, on a, on a l'impression de voir des images de guerre. Mais alors, c'est une guerre comme contre les Indiens. C'est la guerre asymétrique. En face, on a des retraités qui ne sont pas armés. Moi, j'ai regardé les images. Il y, même, il y a même un autochtone retraité qui a l'air d'avoir un peu plus de 70 ou 80 ans. Non, je crois qu'il a 80 ans, le monsieur, euh, qui, qui explique qu'il est là euh, avec les zadistes pour, euh, pour euh, résister à cette destruction de cette zone humide. Alors, on peut voir, parce que euh, le fabricant, il dit « effet psychologique et irritant ». C'est tout ce que font ces grenades. Elles ne blessent pas pas blesser. 25 grammes de TNT, comment est-ce qu'on pourrait croire que ça blesse quelqu'un Donc, c'est juste des effets psychologiques et irritants. Donc, ben voilà, euh, on le sait. Moi, je dis, il y a mise en danger de la vie d'autrui. Donc, je pense qu'il faudra effectivement euh, faire un procès euh, déjà à la préfète euh, et puis aux gens qui nous ont donné les ordres, donc à Monsieur Gérard Collomb et tout naturellement à celui qui, qui, qui euh, nomme les, les préfets, euh, le petit cron, quoi. Donc, Aujourd'hui, j'ai dit versement devant la préfecture de Nantes, d'un Monceau. Donc il y en a eu des milliers d'utilisés. Donc ça coûte, ça coûte énormément aux contribuables. Et alors, 25 grammes de TNT pour 10 grammes de, la, de lacrymogène gaz gel. 25 g d'explosifs, 10 grammes de lacrymogène. Alors, tu, tu m'arrêtes, mais moi je, je, je vois comme un petit, comme un petit problème dans, dans la chose. 25 grammes d'explosifs pour 10 grammes de lacrymogène. Moi, je pense qu'avec de l'air comprimé dans un système en, en carton, euh, on pourrait balancer du gaz lacrymogène. Mais de toute manière, utiliser des gaz, mais c'est des gaz, mais on utilise des gaz. C'est comme en Syrie, on utilise des gaz sur des gens, des, sur des gens désarmés. On gaze les gens avec du lacrymogène. Bon, alors attends, c'est pas tout. Il y a des véhicules blindés c'est le groupement blindé de la gendarmerie mobile. Alors, tu sais d'où viennent les véhicules blindés qui sont sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes Eh bien moi, je vais vous le dire, parce que j'aime beaucoup informer et j'espère je, ne jamais posséder de groupe de presse. Donc, toute la différence entre aimer et posséder. J'aime l'information, et donc l'information, il faut la dire jusqu'au bout. Et viennent de la base de Satori. Est-ce que vous connaissez le salon Euro Satori qui a lieu tous les deux ans en France et qui aura lieu en 2018 du 11 au 15 juin et eh bien, c'est le salon où se, où se vendent la majorité des armes qui vont mutiler et tuer les gens dans des endroits comme euh, le Yémen ou, d'après l'UNESCO, qui aime, qui aime. Et l'Arabie Saoudite qui possède. Et euh, eh bien, d'après l'UNESCO, il y a des cités classées au patrimoine mondial de l'humanité qui ont été détruites par la coalition qui est dirigée par l'Arabie Saoudite. Que le petit Cron considère comme des alliés, et des gens fréquentables. Alors moi, je le dis franchement, je le dis franchement, cette hyper violence, cette mise en danger de, de citoyens non violents, euh, de manière illégale, euh, au vu et au sud de tous, avec euh, des médias potiches euh, qui viennent euh, carrément expliquer que s'il y a des morts et des blessés, et ben ces gens-là l'auront bien mérité. C'est au-delà du scandaleux. C'est tout simplement un fact, mais ça correspond exactement à la nature de l'inique 5ème République, qui a été imposée par un coup d'État. C'est-à-dire que de Charles de Gaulle jusqu'à Macron, il y a une continuité. Et donc, arrêtons de fustiger Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il n'est rien que le verre dans le fruit. Mais le fruit pourri, c'est la 5ème République. Et peut-être même c'est cette République qui, à travers la 5ème, est définitivement pourrie. Et donc, il va falloir peut-être passer à autre chose. Et donc, ces véhicules blindés, il faut bien voir que cette brigade... Pourquoi tu penses la Eh bien, elle est pourrie tout simplement parce qu'elle n'est pas démocratique. Euh, il y a beaucoup d'élections où il n'y a pas de proportionnel réel. Donc, vouloir introduire 15% de proportionnel réel pour retirer 30% des députés, c'est plus que du foutage de gueule. C'est-à-dire que moi, je dis dans cette logique-là, soyons logiques jusqu'au bout Faisons des économies, ils retirons 100% des députés potiches, parce qu'ils ne servent strictement à rien. Ces gens qui veulent devenir califes dans le cadre de la Ve République. Le seul qui avait contesté. Une, une, une chose qui est intéressante, c'est, euh, je pense, au niveau du Parlement, c'est qu'ils euh, ne servent peut-être à rien pour nous, mais au moins, euh, ce qu'on peut savoir, c'est le, euh, le ministère de, euh, des Armées, enfin, comment il s'appelle le ministère, de la Défense. Le ministère de la Défense est obligé de publier au Parlement chaque année les ventes d'armes qui sont effectuées sur la planète. Oui. Et ça nous permet justement, nous, de constater que quand on nous dit qu'on ne vend pas d'armes en Arabie Saoudite, on est juste à consulter le rapport qui est fait au Parlement, et on voit très bien que ce n'est pas ça du tout. Oui, il voilà. y, y a un PDF sur Internet, moi je l'ai chargé parce qu'on ne sait jamais, parfois l'information peut disparaître. Mais, mais quand on voit les véhicules blindés de ont été utilisés, il faut savoir ce type de véhicule à tourelle, donc sur la tourelle tu peux adapter tout ce que tu veux. Là-bas Notre-Dame-des-Landes ils ont adapté un, un, lanceur, de, un lanceur de grenade GLIF-4, hein, euh, voilà. mais la France elle en possède 155, et après on a des démocraties comme le Gabon qui en possède 12, le Sénégal qui en possède 12, et la Tunisie qui en possède 10, donc on sait très bien. Euh, ce qui s'est passé dans, dans ces pays et comment euh, la démocratie, et notamment au Gabon, est tout à fait respectée. Donc il s'agit d'engin et, et ce groupement militaire, parce que la gendarmerie est militaire, elle, elle avait été déployée justement en Algérie, dans les, les événements euh, d'Algérie. Alors, pour revenir au vrai sujet, parce qu'il y a quand même 38 de ces véhicules, moi j'ai vu une photo merveilleuse, parce que c'est vrai, Notre-Dame-des-Landes, c'est une zone humide, et donc, on voit un de ces véhicules blindés qui est carrément dans le bas-côté, complètement enlisé, euh, au-delà de l'essieu, parce que c'est des véhicules blindés sans chaîne, c'est des véhicules blindés à pneus inc increvables, voilà. Et, et donc, euh, au salon Rossatoru, on vend beaucoup de ces saletés avec les grenades et tout ça. C'est nous qui payons. C'est-à-dire, je serais très intéressé de savoir le, le nombre de dizaines de milliers d'euros que va avoir la facture pour le contribuable français pour aller, en fin de compte, euh, euh, mutiler, et, euh, et détruire euh, des zones très intéressantes, parce qu'il s'agit de, de zones d'expérimentation euh, sociale et agricole, vu que nous avions là euh, euh, notamment euh, une, une ferme qui a été emblématique, parce qu'elle a été possédée par l'État français, par sa destruction. Parce que posséder, c'est détruire toute gratuité. Voilà il faut bien comprendre. Euh, avant que tu développes, tu parlais de coût. Moi, j'ai connu le coût, enfin, je m'avais dit, entre 89 et 90, à l'époque où j'étais soldat euh, tireur AMX-30 B2, le coût euh, d'un obus de 120 représentait 8000 francs. Oui, oui, c'est... C'est donc... Euh, en, règle, en règle générale, un hein, obus c'est entre, euh, entre 1000 et 3000 euros et, et un missile ça peut, aller, ça peut monter à 100 000, 200 000 Mais moi ce que je sais c'est que récemment quand, la, la, les, quand il y a des gens qui se sont permis de bombarder les populations civiles syriennes parce que les populations civiles syriennes avaient été gazées donc euh, il faudra m'expliquer la logique de la chose hein, parce que quand euh, des femmes et des enfants sont gazés leur envoyer des missiles Tomahawk euh, ou des missiles euh, depuis des bombardiers, moi je n'appelle pas ça euh, quelque chose d'humanitaire j'appelle ça de, du, du crime contre l'humanité ce que réclament en plus ce que réclament en plus les opposants en Syrie ce qu'ils réclament, ce qu'ils exigent, ce qu'ils demandent, parce que cette demande est vitale et elle n'est pas diffusée dans les médias qui appartiennent aux marchands d'armes qui eux veulent faire de bonnes affaires et pour eux un bombardement c'est un bombardement c'est toujours quelques obus et quelques missiles de vendus, et bien ce que réclament L'opposition sur place, c'est une zone d'exclusion aérienne sur l'ensemble de la Syrie, je tiens à le dire ce soir, parce que j'aime. Parce que j'aime les peuples, parce que j'aime le peuple syrien, et parce que je ne veux pas posséder un seul centimètre carré de son territoire, parce que personnellement, moi en France, j'appartiens à cette terre. Cette terre ne m'appartient pas. Et je pense que pour les choses comme pour les êtres, eh bien aimer véritablement, c'est justement refuser toute possession. C'est toi tu m'appartiens. Oui, mais je, si je t'appartiens... Et, et tu appartiens, Marc Mais si je t'appartiens avec ton consentement. Euh, Est-ce que tu me consens, Marc, pour qu'il nous appartienne à nous, c'est une grande histoire. Ah, voilà, c'est une grande histoire, toi. Bon, alors, es-tu d'accord pour nous appartenir Oui, mais tu sais, déjà, une, une heure tous les jeudis, euh, euh, je, je pense que...